Bonjour à tous, c'est Madame Irma, aujourd'hui je vous présente la Vierge du 23 août au 23 septembre, signe de terre. La Vierge est harmonieuse, a caractère sage et raisonnable. C'est un être ordonné et équilibré, qui n'agit jamais sans réfléchir. Son sérieux et sa rigueur risquent malheureusement de la conduire vers une grande solitude. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.